j'espère que vous allez bien c'est madi bienvenue aux nouveaux abonnés voilà bon alors le tirage d'aujourd'hui et eh bien comme vous l'avez vu dans le titre c'est à propos des sms échangés entre ursula que je ne vais pas nommer mais enfin bon vous savez que c'est la présidente de la commission européenne et donc albert que je ne vais pas nommer non plus mais euh, qui est le chef de l'injection faille bon alors ces fameux sms j'ai envie de, en fait, de regarder avec les cartes si euh, Ursula avait des choses à cacher, puisqu'elle refuse de fournir les fameux SMS, justement. Vous savez qu'elle a négocié les achats de doses, justement, auprès de ce fameux Albert, que le prix a augmenté. Donc, il y a certainement des petites choses qui peuvent être intéressantes dans ces SMS. Donc, on va voir déjà si elle a des choses à cacher et puis si on peut avoir des informations sur ce qu'ils se sont dit tous les deux en sachant qu'ils ont l'air de très bien s'entendre. Donc je vais déjà regarder ce qui sort sur cela, voilà. Donc je l'ai bien en tête. Alors, ouais, bon bah vous voyez bien que. Euh, enfin, je vous explique, un hein, 9 de carrossette de trèfle, c'est bien des, des choses, des pensées qui sont euh, qui sont dissimulées ou qui sont bloquées plutôt. Donc c'est les choses qu'elle ne veut pas communique, communiquer. Alors, on va essayer de voir pourquoi. Alors, est-ce que Ursula a des choses à cacher Bon, on se dit bien que oui, hein, mais enfin bon. On va quand même poser la question, voir ce qui sort. Ouais, Elle sort en dame de carreau. Bon, bah regardez-là. Là, on a la dame de carreau, donc c'est la femme un peu étrangère, mais c'est aussi la femme qui est fausse, qui est hypocrite, superficielle, menteuse. Enfin bref, faut pas lui faire confiance. Et là, on a Albert. Alors, quand même, il se regarde l'un et l'autre. Hein, Parce qu'il regarde vers elle. Elle le regarde un peu de façon détournée. Mais bon, c'est le couple, hein, quelque part même s'ils ne sont pas vraiment en couple, hein, on, on se comprend. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils s'entendent bien. Et étant donné qu'ils sont tous les deux dans le carreau, bah, c'est des histoires de commerce. Donc il y a bien des histoires euh, dessous qui ont été échangées. Euh, et là, euh, valet de cœur, euh, valet de pique, bah, ce n'est pas des choses honnêtes. Hein. Euh, le valet de pique, c'est la trahison, mais c'est aussi le vol. Bon. Donc il y a eu des bidouillages financiers certainement. En tout cas, ils sont bien sortis. On va remettre une carte sur chaque. Ah, il y en a deux qui voulaient sortir, donc on va les prendre. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient me dire Ouais, bah le cœur, hein, bon, effectivement, ils s'entendent bien. Voilà, encore du cœur. Bah, c'est des grands amis, en fait. Hein. C'est des grands amis. Voilà, donc, euh, dame de pique, bon, bah c'est marrant parce que ça veut dire qu'elle sort un peu en femme délaissée ou en, un peu en femme seule. Donc, quelque part, il euh, y a une grande amitié entre eux. Bon, on va essayer de savoir un peu plus la teneur des SMS. Alors je vais plutôt prendre le résilio. Donc, est-ce que je peux avoir des détails en ce qui concerne les SMS échangés entre Ursula et Albert? Donc c'était en avril 2021. Voilà. Il faut toujours être précis quand on pose la question. Alors. Alors, en fait, ici, il me montre que euh, elle est très critiquée, Ursula. Et que ça va conduire certainement à encore une audition, éventuellement mais devant la justice. Il y a quelque chose là. En tout cas, on voit la critique euh, du fait qu'elle ait refusé de communiquer les SMS. Alors justement, donc j'ai l'air d'être bien bien sur le sujet. Donc, on va faire son prénom, hein. Ursula. U-R-S-U. Donc, Ursula, par rapport au SMS, alors, est-ce que je peux faire Albert, A-L-B-E-R-T, c'est le même nombre en plus, on va, on va remettre, donc, Albert, comme ça, j'aurai la, la corrélation entre les deux, donc, toujours par rapport au SMS, voilà, alors, qu'est-ce qu'on a On a la marionnette. Bon. On a le fait qu'il faut que ce soit secret. Ici, vous avez l'Union européenne ou en tout cas euh, le monde. Donc, on va dire que c'est l'Europe. Donc, le secret. Je vous les montre quand même, bien que vous voyez. Voilà. Ici, on a le fait d'enchaîner des gens. Ici, on a la violence avec quelqu'un qui court après un camion. Pour l'instant, ça ne me parle pas de l'injection. En fait, ils ont dû évoquer plusieurs euh, sujets, certainement. Là, on a conduire l'agneau au sacrifice avec le piège. Oui, bon, ben, <rire> c'est des données sensibles. Hein. Et là, ah, d'accord. Ah, ça, c'est intéressant. Dans ces SMS, normalement, il devait y avoir les histoires de, de, de discrimination. C'est-à-dire de discriminer les gens qui ne font pas comme les autres, et de les, euh, comment dire, de faire une espèce de, de propagande contre les gens qui ne prendraient pas la, la troisième dose, la quatrième, etc. Bon, donc il y a aussi des SMS à ce sujet-là, avec également conduire les gens au sacrifice ou les agneaux au sacrifice. Bon, ok. Ici, on a les questions de marionnettistes ou de manipulation. On va remettre une carte et ici, c'est des secrets. Donc là, cette carte-là, les secrets par rapport euh, alors à l'Europe, hein, très certainement, des choses très sensibles. Là, je, on va voir aussi. Bon, en tout cas, il y a des choses intéressantes. On va continuer avec le résilio. Alors, qu'est-ce que c'est que ces secrets Qu'est-ce qu'il y a justement dans ces SMS qui sont très, très secrets que le monde le, ou l'Europe ne doit pas savoir Parce que le secret, il est là. On a le barrage. Ouais. On va remettre encore une carte. Et la rapidité. Donc la notion de se dépêcher. Donc il y a la notion de se dépêcher ici. OK. Et quoi d'autre Ah oui, donc on a quelque c'est bien quelque chose, vous voyez, c'est la dose hein. A bien les histoires de doses qui ressort hein, la pomme c'est la, la dose à prendre la, la troisième la quatrième etc enfin c'est en fait c'est ce qu'elle a commandé les doses qu'elle a commandé donc la notion de se dépêcher pour faire barrage donc il y a en fait dans ces sms ça doit parler aussi des délais de livraison à accélérer de façon à pouvoir euh, interdire plus facilement et plus rapidement, aux personnes, il y a des choses là, qu'on Qu peut éventuellement retrouver ici. Le genre, euh, euh, quand peut-on euh, commencer euh, à, à avoir justement la livraison, euh, de façon à acc accélérer l'agenda. Il y a quelque chose comme ça là. Qui finalement repart avec ça et ça, parce que ça c'est encore une fois les limitations par rapport à des gens, et conduire les gens au sacrifice. Bon, et l'appareil Bon, alors, alors là, on va aller regarder aussi ce que c'est. Et puis on va remettre encore une carte ici s'il y a encore d'autres choses intéressantes. Donc on va déjà regarder ici. Donc ça c'est les, les gens. Les gens qui sont dans une situation difficile. Les gens qui courent après le camion. Ok. Alors là, par contre, c'est un peu bizarre. On ira regarder ici. On va revenir ici. Donc, toujours les questions d'accélération. Bon. Pour moi, dans ce mail, elle a vraiment parlé des délais de livraison Pour une raison ou une autre, euh, et je pense que c'est celle-ci, elle a dû lui de demander de, de se dépêcher de livrer. De façon à pouvoir mettre euh, les restrictions très rapidement. Il y a quelque chose là. Mais alors, le but... Ben, on va voir pourquoi est-ce que c'est pourquoi est-ce que c'est tellement important de livrer rapidement. Voilà, vous avez ici les, les espèces de doses. Donc, c'est bien la livraison. Hein. On voit quelqu'un ici qui met des, des conteneurs, qui les range. Bon, Pour moi, il y a des histoires de livraison. Alors, pourquoi est-ce que c'est tellement important C'était en avril 2021 quand même, hein, pratiquement un an en arrière. Pour écraser les gens... Donc, il y a le but ici d'écraser les gens. Ok. Et d'atteindre. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, bah c'est pour vraiment euh, se dépêcher, de d'écraser le maximum de personnes. Vous avez ici. Bon. Donc, on a déjà éventuellement peut-être un premier indice sur les délais de livraison de façon à se dépêcher, euh, pour se dépêcher de, de réduire la liberté des gens hein, de plus en plus et de les mettre vraiment de plus en plus sous pression et en danger. Bon. Ok. Donc, Albert, il fallait qu'il se dépêche. D'accord. Bon, ici, la marionnette, les marionnettistes, on sait qu'ils sont tous les deux manipulés. Alors, ici, il y a des choses intéressantes. Ah oui, d'accord. Quelque part, quand même, euh, dans ces SMS, il devait y avoir la crainte que les gens ne se réveillent quelque part. Et c'est pour ça qu'il devait aussi accélérer la livraison. Il y a un petit peu une crainte de, de la réaction populaire ici. Donc, il y a toujours le, le fait de se dépêcher après le camion. Ça fait encore penser au camion de livraison. Hein. Il y a une espèce d'urgence dans ces, dans ces SMS. Bon. Alors, est-ce qu'il y a eu des histoires d'argent on va, on va essayer de poser la question. On va rester sur le secret parce qu'en en fait, les choses sont importantes sont là. Le reste, bon. OK. Alors, pareil, une panne une panne, le stop ah oui d'accord, alors ça, ça me dit en fait que euh, les plans de Ursula ne se sont pas déroulés comme prévu et que là du coup elle est bloquée parce qu'il y a l'histoire de tribunal, bon alors du coup il est reparti euh, sur les conséquences, bon c'est aussi intéressant hein. là, c'était pas prévu elle avait pas prévu ça quelles vont être les conséquences quelles vont être les conséquences, donc c'est la fameuse soupe hein ben oui, il va y avoir une demande, une demande. Alors, par rapport à l'injection, la soupe, en tout cas, il y a de plus en plus de personnes qui vont vouloir savoir ce qu'il y a dedans. Ça va escalader. Bon, donc ces SMS en fait cachés, ça va aller loin pour moi, parce que ça va conduire également à savoir ce qu'il y a dans la soupe. Il va y avoir une demande à ce niveau-là. Donc Albert, il va devoir rendre des comptes. Hein, on ne sait toujours pas ce qu'il y a. Enfin bon, sauf les esprits éclairés qui ont été cherchés un peu sur Internet, dont je pense vous faites partie, euh, vous savez un peu ce qu'il y a dedans. Hein. Que des saletés. Enfin bon, on ne va pas refaire euh, ici. Là, c'est vraiment expérimenté, hein. une expérience. Euh, alors, j'ai pas parlé. Euh, des... Enfin, j'ai pas sorti les questions d'argent c'est plutôt les, les, les, les, les délais de livraison que je sors, vraiment, et la crainte que les gens se réveillent, d'où la nécessité d'accélérer, la nécessité de conduire les gens au sacrifice, et la nécessité aussi euh, d'accentuer certainement la, la propagande pour faire en sorte que les gens euh, qui, ne pas, qui ne prennent pas la dose, là c'est un peu comme un mouton noir si vous voulez, eh bien soient euh, très, euh, euh, voilà, euh, comme ça, très très euh, critiqués. Donc il doit y avoir de ça. Bon, qu'est-ce qu'ils ont pu raconter encore Là, pour l'instant, je vois les conséquences. Mais est-ce qu'elle a encore raconté autre chose Ah, bah il y a un petit cadeau. Hein, donc, il doit y avoir euh, du petites gratification, à mon avis. Ah oui, donc ça, c'est l'augmentation du prix. Hein. Là, le cadeau, le voilà. Pour les doses. Oui, donc, ils ont bien négocié à ce niveau-là. Alors, là, c'est... Pour les gens, ouais, alors attendez, il y a autre chose après qui sort. Je vais essayer de voir ce que c'est que ça. Voilà, bon, c'est les, les histoires d'argent, d'accord. Et ici, les discussions. À ah, de quoi ils ont discuté encore. Ah, oui, d'accord, ils ont discuté du fait aussi qu'il fallait pas trop s'inquiéter des histoires. Euh... Bon, c'était il y a un an quand même, hein. donc il y avait quand même des manifestations, tout ça. Mais là, on les voit en train de, en train de discuter. D'ailleurs, c'est vraiment les SMS hein, euh, du fait qu'il n'y avait pas de souci à avoir parce que, de toute façon, les choses ne bougeraient pas. En gros, ils se sont bien fichus de, des gens. En gros, c'est ça. Hein. Le genre, t'inquiète pas. De toute façon, les manifestations, ça n'amènera rien. Il euh, n'y a rien qui bouge. Ouais, donc, ils ont bien blablaté, quand même. Hein. Donc, il y a des histoires d'argent. Il y a des histoires de livraison. Il y a des histoires de... De, de propagande, et il y a des histoires du fait que, de toute façon, euh, voilà euh, les moutons, de toute façon, ne feront rien bouger, il se passera rien. Bon, alors, est-ce qu'il y a éventuellement autre chose sur la composition Je crois pas, mais on va quand même demander. Hum, alors, j'ai pas la réponse, par contre, le jeu me dit qu'elle est bien montrée du doigt, et qu'elle va essayer de cacher des choses, de se mettre à l'abri. Alors, la composition, apparemment, comme il ne m'a pas répondu, ça voudrait dire non. c'est pas par rapport à la composition que les SMS étaient. Non, c'est par rapport au délai de livraison. C'est comme ça, je le vois, moi. Et donc là, je lui dis elle va avoir des ennuis. Elle va essayer de se cacher. Hein, parce qu'elle va être montrée du doigt. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que ça Ouais, toujours les ordinateurs, donc les SMS. Je me demande... Euh, attendez, on va regarder quand même. Je me demande s'il si ne va pas y avoir appel à des spécialistes pour justement savoir ce qu'il y a dans ces SMS. Hein, des, des gens qui pourraient, euh, voilà. Euh, avoir accès. Enfin, il y a quelque chose là. Hein. Est-ce que c'est des hackers éventuellement? En tout cas, il y a bien une menace hein, sur ces fameux SMS. Est-ce qu'on est qu finira par savoir ce qu'il y a dedans Ça, c'est une bonne question, je pense. Hein. Hmm. le hamac. Il risque d'être vide. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle les aurait effacés Ah, c'est possible. L'enfumage. Bon, ça, c'est ce qu'elle essaie de faire. Je tirais beaucoup de, de, beaucoup de cartes, là. Et après, j'ai euh, quelqu'un qui a un sans logis. Donc, pas d'habitation, pas de maison. C'est absence d'eux. Enfumage. J'ai l'impression qu'elle pourrait les, les détruire, ces SMS. Ou en tout cas, faire en sorte que quelque part. Il y a une question d'enfumage, là. Ouais. Que quelque part, ils ne disent pas toute la vérité. Et est-ce qu'elle va avoir des ennuis, elle Ah, ouais. Elle est quand même dans une situation, elle recherche de l'aide. Hein. Ouais, elle est quand même en situation menacée. Mais est-ce qu'elle va finir en prison, cette femme Elle joue la montre. Ils jouent tous la montre en ce moment, en fait. Ils sont tous en train de, de se dépêcher, dépêcher, dépêcher, parce qu'ils voient quand même que, euh, que ça bouge. Bon, là, les SMS datent d'il y a un an, hein, on est d'accord. Hein. Mais là, actuellement, elle joue la montre. Parce qu'elle voit que les choses bougent. Et donc, elle se sent quand même menacée. Voilà. Donc, elle fait barrage. Bon. Ok. Mais euh, est-ce que ça va être euh, embêtée Enfin... Ouais, donc je vous dis, elle a, elle a quand même la trouille. Hein. Ouais. Ouais. Ah, je vous dis, il hein, y, y, a, y a quand même des gens qui vont essayer de savoir ce qu'il y a dedans. Mais alors, elle, Ursula, qu'est-ce qui va lui arriver Ouais, ben, elle va être bloquée quand même. Hein. Ça va euh, arrêter... Euh... Son action, quelque part, elle va être très embêtée. Hein. Moi, je vois ça comme ça. Hein. On va refaire un jeu, si vous voulez bien. Bon, donc, il y a des petites intér des informations intéressantes, vous avez vu. Hein. Vous prendrez la vidéo éventuellement. Mais en gros, c'est par rapport au délai de livraison, moi, je dirais. Se dépêcher, se dépêcher, se dépêcher, ouais. Euh, et puis, euh, ils ont certainement parlé, encore une fois, des, des, des manifestations qui, de toute façon, il n'y a rien qui bouge. Donc, voilà, nous, on est des pauvres crétins. Il n'y a pas de souci à avoir. Bon, en gros, c'est ça. Alors, j'ai acheté un nouveau jeu. Tiens, je vais vous faire découvrir. Ça s'appelle le Dark Mirror. Alors, avant que vous me posiez la question, hein, parce que je vous connais. Voilà. Donc, ça, c'est le livre. Alors, il est assez sombre. Donc, je vais faire attention, vous voyez bien les cartes. On va voir un petit peu, euh, peut-être éventuellement, une carte sur Ursula. savoir ce qu'il y a. De façon est-ce qu'elle va sortir voilà bon, je vais pas regarder la coupe mais je vais surtout regarder une carte sur ursula alors qu'est ce que vous pourrait dire de ursula ah ouais donc ça c'est euh, il est permis de rêver quelque part c'est ça hein. ça pourrait même être euh, éventuellement parce qu'il y, y a quand même deux personnes Il est même possible que ce soit elle et Albert. Hein. Je me demande. J'espère que vous voyez bien la carte. Pas facile à voir. Voilà. Un peu de lumière. C'est d'avoir davantage de lumière parce qu'il fait gris aujourd'hui. Donc, on n'a pas beaucoup de lumière. Donc, là, en fait, elle est en train de rêver avec lui. Il y a vraiment l'histoire de rêve. Hein. Ok, et alors on va demander quelle est son intention par rapport à nous pauvres mortels. Le, le triomphe des mensonges. Bon, bah écoutez, hein. bon, donc si certains avaient encore confiance en elle, le triomphe des mensonges. Et tout ça, c'est pour quoi faire Absence de ressenti. Non, c'est plutôt elle, ça. Ça veut dire qu'elle n'a aucune empathie, aucune sensibilité. Donc, euh, c'est... Euh, bah Les gens qui n'ont pas de sensibilité, euh, bon, bah, on, on pourrait dire éventuellement que c'est une psychopathe, quoi. On ne ressent rien. Ouais. Donc, aucune empathie. Bon. OK. Bon, c'est un petit peu sur elle, en tout cas, euh, les mensonges. Hein. Triomphe des mensonges. Hein. Donc, elle n'est pas, pas très, très gentille, cette dame-là. On va essayer de demander avec le tarot si Ursula peut avoir des ennuis. Par exemple, est-ce qu'elle pourrait être amenée à démissionner, ce genre de choses. Hein. Si on, on se rend compte de ce qu'elle a fait. Alors le monde, à ce coup, bon, la coupe n'est pas mauvaise. On va, regarder. on va essayer de faire euh, très peu de cartes. Hein. Juste pour voir. Alors, est-ce qu'elle pourrait être amenée à, à démissionner ou en tout cas à avoir des gros ennuis Ah, bah, ben, j'ai quand même l'arcane sans nom. Hein. Donc, c'est pas bon. Hein. Elle est dans la tourmente. On essayer de voir ce que c'est. Ça pourrait être la fin de sa fonction. Hein. Ouais. Ça veut dire aussi que par la suite, elle pourrait faire autre chose. Donc euh, quitter euh, ses fonctions. Mais ensuite, faire autre chose. On va remettre encore une. Le butler, c'est aussi quand on, quand on manipule. Hein. Ouais, il y a quand même le jugement. Bon, bah écoutez. Il euh, y a quelque chose qui va être annoncé. Moi, je me demande si elle ne va pas être obligée de partir à cause de ça. Il y aura quand même un jugement ouais, par rapport à justement... Alors, c'est la manipulation, c'est aussi l'initiative qu'elle a faite. Or, l'initiative, on sait que les prix ont augmenté au niveau des doses, donc elle a mal négocié. Hein. Donc là, euh, il va y avoir une critique et un jugement hein. bon, qui peuvent lui coûter sa place. Bon, OK. Voilà ce que je peux vous dire donc, sur les SMS de Ursula. En ce qui nous concerne, on reste solidaires. Évidemment, on continue de se battre. Ça bouge beaucoup. En plus, euh, par rapport à la, la vidéo que j'avais faite sur les prévisions de février, c'est amusant parce qu'à un moment donné, j'avais parlé de, de dirigeants éventuellement qui pourraient se mettre à l'abri. Et c'était juste avant cette histoire de, avec le fameux Justin au Canada où là, il a pris la poudre des d'escampette. Tiens, d'ailleurs, on va sortir une carte sur lui les... pour finir. Comme quoi, ce type-là, c'est qu'un lâche. Hein. Enfin, ça, on le savait, mais... Euh... Il a vraiment perdu la face. Hein. Il, a, il a, montré au monde entier quel minable c'était, quel tyran. Voilà. Donc euh, bravo encore aux camionneurs, hein. bravo au peuple canadien qui les a soutenus ces fameux camionneurs et qui a fait fuir, qui ont fait fuir le coire. Alors le Justin. On va regarder un peu ce qui sort comme, comme carte. Pareil, je ne regarde pas trop la coupe. Donc le Justin trou, trou, trou. <rire> « Je ne pleurerai pas sur toi ». Donc, en fait, je ne pleurerai. On ne faut pas pleurer sur lui, en fait. Hein. Donc, ça veut dire qu'il aura ce qu'il qu mérite. Hein. Et puis, ça veut dire aussi que les gens ne vont pas le regretter. Ah oui, le jeu est en anglais, effectivement. Je ne l'ai pas trouvé en français. Hein. Bon, c'est pas grave. Il y a la traduction. Donc là, euh, il ne sera pas regretté, ce gars-là. Mais alors, pas du tout. Hein. Mais alors, pas du tout. « Je ne pleurerai pas pour toi ». Et quoi d'autre euh, destiné à souffrir. Bon, bah, je vous dis que là, il, il est mal vraiment mal parti. Hein, destiné à souffrir. En plus, c'est amusant parce que c'est avec la pomme qu'on offre. Hein. Enfin, c'est Blanche-Neige, ça. Donc, euh, là, il va avoir des gros, gros ennuis. Et il va quand même euh, vers de la souffrance. Hein, destiné à souffrir. Euh, les gens qui ne le regrettent pas. Bon donc, je n'envie pas ce destin, son destin. On n'envie pas son destin. Enfin, il l'a bien cherché. Hein. Voilà, donc, pour le Justin. Bon, ben, je vous souhaite à la prochaine fois. À bientôt. Au revoir.